De quelle manière fête-t-on la fête nationale en France et aux États-Unis Alors, la fête nationale en France, ça consiste notamment à, par un, en un grand défilé sur les Champs-Élysées, à Paris. Ça, c'est très important, c'est vraiment un honneur pour les troupes qui défilent d'y participer. Et après, dans toute la France, il y a des feux d'artifice. Donc euh, on se regroupe le soir euh, à l'endroit où a lieu le feu d'artifice, ça se passe surtout le soir parce que c'est le 14 juillet donc 10 jours après la fête nationale américaine et du coup euh, c'est souvent pendant les vacances et euh, les gens euh, vont euh, voguer à leurs activités dans la journée et euh, aller au feu d'artifice plutôt le soir. Et puis, en plus, la grande tradition, c'est le bal des pompiers ou le bal organisé par quelqu'un d'autre que les pompiers, mais le bal populaire. Et voilà, c'est encore un moment de rassemblement.